Je rentre dans la prod grotte et chill et cinéma vie comme un trip type Quelques poteaux ASO mais pas d'équipe type que des remplaçants Faut dire en passant c'est vrai que c'est des chic type je me sens solo sous le les sûrement par les sales qui sabotent, les pseudophiles qui papotent et les salopes qui crapotent la vérité. Comme si la fumée voulait dire la vérifier. Demande à Hendrix, Jopin ou Copain, ce club des 27 qui, dans le sens se baigne. Entiché de sourire, masqué face à la pression, ne supportant plus de rire au nez de la dépression. Tentez de les combattre comme John Morrison, à coups de ligne comme Jim Morrison. Referme la porte quand la Morrison ne l'ouvre plus, même à pas. Mais la Courson. Réputation pour ces légendes dépressives L'âme d'un artiste n'est pas toujours expressive Amochée Un par une vision large de la société Qui ne s'avère être qu'un plan serré Plein d'objectifs en embuscade dans la tête, Racheter ses 8, annuler tes PMP Gagner dans la douleur, remonter le déficit 3 points, switch, égaliser en remportant le game 6 Un petit blanc d'Europe qui veut juste Conquérir le monde à la manière de Luca Magic Un player en qui personne ne croit, même pas mamie qui ne me voit Jamais réussir dans l'enfer du cinéma comme Jean Fournier dans la baie des anges Comme Evan vannes Fournier dont le froid parlait dérange Voir mon lancer fin finir au fond Ou toucher le jackpot pour sortir des bafs L1, L2, R1, R2, gauche droite, gauche droite Répète encore une fois les mêmes moites Qui osera sauter, qui lume à moi on répète encore l'ensemble de Motivone Succombant à l'appel jusqu'à l'état de Charbonne. L1 L2 R1 R2 Gauche Droite Gauche Droite L1 L2 R1 R2 Gauche Droite Gauche droite. J'ai pas fait l'instru j'y connais rien Imagine si j'en ai fait un hit Entré comme un intrus j'ai posé 2-3 rimes sur un type beat de fois. Trois fois rien plus moi c'est déjà ça. Rien à offrir si ce n'est les mois Un flow patibulaire, je suis pas l'alpha. J'ai pas fait l'instru, j'y connais rien. Entrez comme un intrus sur le type beat. Ma truc comme un loutre, me pose pas de questions si le texte paraît absurde. quand de tri, j'étais avec. Côté depuis que j'étais avec. La dernière mission monde et la montre au poignet. Putain j'parle du futur, putain pose l'almanaque Les minettes dans mon beau costume Paul Nordique, greené, tradition ou olive. suis vendeur de baguettes comme Olive je J'parle à l'oreille des braguettes comme Nixon Tyler. À 10 ans d'étonnellement, comme les Nix de Thibaudot. Bientôt, soirée rooftop, paire de roses et petit bédo. Allo, maman bobo. Merde, comment tu m'as fait, suis trop beau. Cesse de rébasser voir les cauchemars en face. Assurer tes qualités avec tes défauts sont en phase. Il aura pas d'album, juste des tweets et des com. Palmarès en or comme celui de Déco. Bien dans les bras de ma blonde, je veux ni pute ni con. Attrape ton icône, capture une icône. Noir et blanc, je préfère c'est stylé sur Insta. Filme le clip, la cam est posée sur Insta. Pas tout d'humeur instable. Je suis pas un mec de street, non. Moi, je vis plutôt strictement dans les clous. Et c'est bien tristement que je l'avoue. J'ai vécu dans le 3 et dans le centre de Nice. Connu quelques cartes, bah, elle titillé la petite Miss. Nice. me perds, mais la rap, sûr qu'on va le retenir. Je me perds, mais la assume qu'on tenir. 15 ans, la fonte de dessin me dit t'es pas un artiste. 4 ans après le premier livre, je me sens sur la bonne piste. Pas d'atterrissage, c'est trop tôt. Pour le dire, je suis lucide, je que je resserre les taux. Autour de mes côtes mais les fleurs sur les côtés et me poussent à m'écouter.